Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut convertir un volume. Rappelons tout d'abord que l'unité légale de volume est le mètre cube. Par définition, un mètre cube est le volume d'un cube de 1 mètre d'arête. On écrit alors que 1 mètre cube, c'est 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre. Il existe des multiples et des sous-multiples du mètre cube. Regardons deux exemples pour comprendre comment fonctionne le système de mesure des volumes. Commençons par le décimètre cube et exprimons 1 mètre cube en décimètre cube. Par définition, 1 décimètre cube, c'est le volume d'un cube de 1 décimètre d'arête. On sait de plus que 1 mètre, c'est 10 décimètres. Par définition, on rappelle que 1 mètre cube, c'est 1 mètre x 1 mètre fois 1 mètre. Soit avec ce que l'on vient d'écrire, 10 décimètres x 10 décimètres x 10 décimètres. Soit l'expression suivante. Et après regroupement des termes, on obtient 1000 fois 1 décimètre cube, autrement dit 1000 décimètres cubes. C'est-à-dire qu'il faut 1000 décimètres cubes pour faire 1 mètre cube. De la même manière, regardons l'exemple du décamètre cube et exprimons 1 mètre cube en décamètres cubes. Par définition, 1 décamètre cube, c'est le volume d'un cube de 1 décamètre d'arête. On sait de plus que 1 mètre, c'est 1 dixième de décamètre. Par définition, on rappelle que 1 mètre cube, c'est 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre. Soit, avec ce qu'on vient d'écrire, 1 dixième de décamètre fois 1 dixième de décamètre fois 1 dixième de décamètre. Soit l'expression suivante. Et après regroupement des termes, on obtient 1 millième fois 1 décamètre cube. Autrement dit, 1 millième de décamètre cube. De ces deux exemples, on comprend facilement que le rapport de grandeur entre deux unités de volume consécutives est de 1 à 1000. Ainsi, le mètre cube est 1000 fois plus grand que le décimètre cube. Et le mètre cube est 1000 fois plus petit que le décamètre cube. Avec un raisonnement analogue, on obtient le même résultat avec les autres unités de volume, ce qui peut se traduire par le schéma suivant, dans lequel on passe d'une unité à celle immédiatement inférieure, en multipliant la quantité par 1000. Et on passe d'une unité à celle immédiatement supérieure en multipliant la quantité par un millième. Il est facile alors de voir que pour convertir un volume dans une autre unité, il suffit de convertir de proche en proche, d'une unité à une autre immédiatement inférieure ou supérieure. Illustrons cela à travers deux exemples. Convertissons 15 cm3 en mm3. Entre deux unités consécutives de volume, il existe un rapport de grandeur de 1 à 1000. Autrement dit, 1 cm3, c'est 1000 mm3. Ainsi, 15 cm3, c'est 15 000 mm3. Voici un autre exemple. Convertissons 2 700 000 m3 en hectomètres cubes. Pour cela, procédons en deux temps. En convertissant les m3 en décamètres cubes, puis les décamètres cubes en hectomètres cubes. Entre deux unités consécutives de volume, il existe un rapport de grandeur de 1 à 1000. Autrement dit, 1 mètre cube, c'est un millième de décamètre cube. Ainsi, 2 700 000 mètres cubes, c'est 2700 décamètres cubes. De la même manière, un décamètre cube, c'est un millième d'hectomètre cube. Ainsi, 2700 décamètres cubes, c'est 2,7 hectomètres cubes. D'où la conversion recherchée qui apparaît en rouge. Avant de terminer, notons que les unités de capacité sont utilisées pour mesurer les volumes des produits en vrac ou des liquides. Il faut alors connaître les correspondances suivantes. 1 litre, c'est 1 décimètre cube. L'unité kilolitre existe, mais n'est pas utilisée. C'est en fait 1000 litres. On retient alors une autre correspondance qui est que 1000 litres, c'est 1 mètre cube. Pour conclure cette vidéo, rappelons que c'est le rapport de grandeur de 1 à 1000 entre deux unités consécutives de volume qui est au cœur des conversions de volume.